Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le live du mardi soir, que votre horoscope mensuel du mois de novembre sera prêt à partir du 14, vous pourrez le consulter, que vous pouvez soutenir notre chaîne aussi euh sur Tipeee et euh avoir une consultation en privé avec Zoé ou avec moi. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire que le Soleil est toujours en balance face à vous, donc qui favorise a priori vos relations avec les autres, vos associations, vos unions, Bon, en principe, hein, ça devrait bien se passer, mais ça dépend de votre thème, hein. il peut y avoir des petites bagarres, mais bon, vous savez, des choses du quotidien sur lesquelles on s'accroche, et puis finalement, euh, après on oublie ça euh, très rapidement, surtout vous Bélier, euh, hein, vous êtes sous-polet, hein, vous montez très vite, euh, et puis ça redescend aussi vite qu'un soufflet au fromage sorti du four. Donc euh, il, a, il peut y avoir des petits accrochages, c'est possible, mais il peut y avoir aussi une belle harmonie, parce que c'est quand même le but de la Balance, hein, et nous avons aussi Mars en Balance, donc deux planètes fortes en Balance, et je pense que vous serez euh, quand même du genre à faire des efforts, hein, pour bien vous entendre, euh, pour faire en sorte que les autres ne, ne vous regardent pas de travers, si jamais vous avez un mot un petit peu trop critique, hein, je vous rappelle que euh, Mercure est en Scorpion et que Mercure en Scorpion a l'esprit critique, donc vous aussi vous aurez l'esprit critique, autant vis-à-vis euh, -vis de vous-même, hein, vous serez dans l'équilibre, euh, balance, euh, donc autant vis-à-vis -vis de vous-même que vis-à-vis -vis des autres. Et puis euh, bon, comme vous êtes quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être franc, de dire les choses, ce qui est une qualité, mais ça n'est pas toujours vu comme une qualité par ceux qui vous entourent, parce que vous leur balancez euh, des vérités euh, qui parfois, euh, bon, leur font un petit peu mal. Euh, donc euh, bah, vous levez un petit peu le pied euh, sur les critiques. Jeudi et vendredi, la Lune sera en Gémeaux. Alors euh, bon, peut-être que vendredi vous allez partir en week-end, hein, ou euh, que vous allez bouger d'une manière ou d'une autre, ou alors il euh, y a quelqu'un qui va vous rendre visite, bref, il y a du mouvement et de l'échange dans l'air, et donc euh, vous serez content de pouvoir parler très certainement avec l'un de vos proches, peut-être même un frère ou une sœur avec qui vous vous entendez bien. Musique taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve à peu près hein, les mêmes... Euh, les planètes n'ont pas changé de signe, hein, elles ont changé euh, la semaine dernière, mais là cette semaine, elles s'installent. Elles sont, par exemple, Mercure est dans le milieu du Scorpion, face à vous, et euh, c'est très possible que vous ayez à négocier quelque chose, ou à euh, peut-être euh, vous rendre dans une réunion, hein, un colloque, quelque chose où vous allez prendre la parole, ou au contraire vous allez écouter la parole des autres. En tout cas, il y a... Euh, l'échange va être très important, d'autant plus qu'on est toujours donc en période de balance et que c'est de l'échange au niveau du travail, puisque c'est votre euh, signe de, de travail, hein, euh, la balance. Donc euh, du travail, peut-être aussi pour une équipe, hein, pour, pour plusieurs personnes, et alors là du coup ça vous fera un petit peu râler, hein, parce que vous aurez l'impression que tout ça est normal, vous faites plus de boulot que d'habitude et on ne vous remercie pas ou on n'est pas très reconnaissant, et vous les Taureaux, vous aimez bien hein, qu'on soit reconnaissant puisque vous-même vous, vous l'êtes. Hein. C'est un signe qui savait remercier les autres de ce qu'ils font pour vous, donc vous en attendez autant de leur part, et là, malheureusement, ils seront pas toujours. Essayez de, de ne pas y penser, de ne pas attendre quoi que ce soit, je pense que c'est la meilleure manière pour vous de pas vous en vouloir finalement hein, à ceux à qui vous rendez service parce que bon, c'est de l'énergie euh, un petit peu euh, perdue euh, pour pas grand chose et euh, bon, euh, de toute façon, la satisfaction que vous devez avoir, c'est celle du travail bien fait et du devoir accompli, voilà! Samedi et dimanche seront de bonnes journées pour vous, la Lune occupera le signe ami du Cancer, avec lequel vous avez beaucoup d'affinités parce que c'est un signe familial et vous aimez vous aussi, vous êtes très attaché à la famille, donc elle sera très présente, peut-être parce que vous vous rendrez mutuellement en visite, ou vous allez faire quelque chose ensemble avec certains membres de votre famille, ou encore vous pouvez retrouver un frère ou une sœur que vous n'avez pas vu depuis quelque temps. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il euh, n'y a pas énormément de changements hein, par rapport à la semaine dernière, on est toujours en période Balance, ça changera la semaine prochaine, et vous le savez, la Balance est un signe qui vous valorise. Alors là évidemment c'est le 3e décan hein, qui est le plus concerné, ce 3e décan qui reçoit également à présent l'opposition de Jupiter, et avec Voyez le Soleil et Jupiter vont donc être en bon aspect euh, et ça peut vous permettre de corriger une injustice, parce que l'opposition de Jupiter, souvent elle peut créer des injustices. Cela dit, elle peut aussi être très positive, hein, toujours pour le troisième e décan maintenant, euh, et vous permettre de vous associer, euh, de travailler en groupe, dans une troupe, si vous êtes artiste, il y a quand même une notion d'association, hein, d'une manière ou d'une autre, ou d'engagement. On peut vous engager dans une nouvelle boîte et vous proposer un gros contrat. Avec Jupiter, c'est toujours un peu gros, hein? donc euh, c'est plutôt une bonne semaine pour vous troisième e décor. Pour les autres, ce ne sera pas tout à fait pareil. Bon, c'est surtout le travail qui est au premier plan, puisque Mercure, votre planète maîtresse, est elle aussi en Scorpion, et que donc certainement il y a des petits frottements avec les collaborateurs. Alors essayez de rester indifférent, il va y avoir euh, un bon aspect par exemple entre Mercure et Neptune qui peut vous aider à être indifférent à euh, ce, que, ce que vous pensez qu'on dit de vous, ou à la manière dont on vous regarde, ou, ou aux gestes qu'on a envers vous et que, bon, qui vous plaisent pas. Hein. Alors, vous pratiquez l'indifférence, c'est la meilleure solution. Une bonne journée, mais enfin bon, la semaine n'est pas mauvaise hein, dans l'ensemble, euh, une bonne journée euh, lundi parce que, bon, la Lune terminera son parcours en Bélier et que peut-être que vous pourrez euh, je sais pas je finaliser un projet ou au contraire euh, en mettre un en route, euh, ou encore vous pourrez bénéficier d'un coup de pouce de l'un de vos alliés professionnels, c'est-à-dire un collègue avec qui vous entendez bien, ou quelqu'un qui est un petit peu au-dessus hein, dans la hiérarchie et qui vous fera euh, euh, un petit cadeau, par exemple. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas mauvais du tout. Hein. Bon, c'est sûr que la fin euh, euh, de, de la Balance, hein, c'est sa dernière semaine, euh, amène le soleil à être en dissonance avec Pluton, mais ça on en a déjà parlé, euh, euh, je ne pense pas que ça aura un énorme impact sur vous, euh, sauf si vous avez un pluton vraiment très fort. Mais dans ce cas-là, euh, il faut travailler sur vous-même, hein? il, il y a quelque chose à redresser dans votre psychologie, dans votre vie euh, intime. Mais il y a aussi un bon aspect entre le soleil et jupiter, et donc ça, ça peut vous aider peut-être euh, comment dire bon jupiter est dans votre secteur du travail ça peut vous aider à, à prendre un petit peu plus de responsabilité à être euh, davantage euh, à vous sentir davantage le chef hein, si vous avez envie peut-être de diriger quelque chose euh, vous êtes frustré parce que Saturne est là et que euh, Peut-être il y a des obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre objectif hein, et cet objectif de toute évidence, c'est de prendre plus d'importance euh, sur votre lieu de travail ou alors si vous, si vous avez perdu votre travail, ce qui est possible avec l'opposition de Saturne, eh bien de retrouver quelque chose euh, à un niveau qui soit quand même le même que celui que vous aviez précédemment. Et à mon avis, bon à mon avis, il faudrait que vous preniez quelque chose d'un petit peu moins, hein, un petit peu en dessous, parce qu'on va vous proposer des choses un petit peu en dessous, et puis ensuite vous regrimperez. Hein. Euh, ne vous faites pas de soucis parce que vous allez avoir de très beaux aspects d'Uranus. Donc, euh, euh, je veux dire, les années à venir seront bonnes. Hein? C'était juste cette année avec Saturne que c'était vraiment ennuyeux. Mardi et mercredi, vous aurez droit à une jolie lune en taureau, euh, amicale. Hein? Donc, peut-être que c'est euh, justement un de ces jours-là que... Euh, on vous donnera un coup de pouce pour avancer, surtout euh, si vous êtes du premier décan, hein, il y a toujours Uranus qui est en bon aspect avec vous, même si elle est rétrograde, hein, euh, euh, le fait qu'elle soit rétrograde et eh bien nous indique que tout simplement les choses ne se font pas au grand jour, ni de manière très euh, active, mais elles se font quand même. et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine, il n'y a pas de gros changements par rapport à la semaine dernière. Hein. Euh, pour certains du 3e décan par exemple, le soleil est toujours en, en harmonie, il est euh, aussi en harmonie avec Jupiter donc euh, vous avez peut-être des chances à saisir, une occasion, euh, euh, certains pourraient euh, euh, être satisfait d'une création, en avoir des retours euh, positifs, valorisants, ou euh, certaines euh, d'entre vous pour être euh, se sentir très fière d'être mère, enfin bon, c'est un bon aspect hein, dans l'ensemble. Il euh, y a quelques hiatus avec euh, le, le Mercure en Scorpion, hein, et Vénus aussi est en Scorpion. Euh, c'est un secteur qui, euh, je vous en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs, hein, c'est un, un secteur qui n'est pas très satisfaisant pour vous parce que les planètes sont dans le domaine de Mars et donc il peut y avoir des petits accrochages, autant sur le plan affectif donc avec euh, Vénus, hein, et euh, aussi sur le plan euh, du travail quotidien, euh, des personnes avec qui euh, euh, vous vivez, euh, des proches... Euh, vous serez mécontent, je pense que ça vient de là, et euh, le problème c'est que vous ne saurez pas exactement ce qui vous mécontente, donc euh, au lieu de, de projeter sur les autres et de dire c'est leur faute, hein, euh, un tel, il n'a pas fait si... Alors vous aurez peut-être des raisons très valables hein, de, de, de dire que c'est la faute des autres, mais il y a quelque chose de vous qu'il faut que vous reconnaissiez dans votre attitude, qui fait que vous êtes mécontent de vous. Hein? Et bon, c'est tellement désagréable d'être mécontent de soi que très souvent on le projette sur les autres jeudi et vendredi, voilà, des bonnes journées pour euh, bah, vous occuper de vos amis, euh, être dans l'entraide, la solidarité, euh, faire ce qu'il faut pour que euh, euh, des idées que vous estimez justes et bonnes soient admises par des personnes qui vous entourent, et je me doute que vous serez quand même euh, extrêmement convaincant, hein? ce sera votre principale force. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il n'y a malheureusement pas beaucoup de changements. Hein? On, on, on retrouve des planètes en Scorpion, hein? donc Vénus et, et Mercure, euh, et d'autres planètes en Balance dans votre secteur d'argent, hein, le Soleil et Mars. Alors on peut penser que avec Mars et le Soleil, deux planètes de feu, vous allez certainement être hyperactif ou combatif en ce qui concerne votre argent, que vous allez euh, ou travailler plus pour gagner plus, ou mettre un peu le poing sur la table pour récupérer une somme qu'on vous doit. Les deux sont possibles. Hein. Et vous pouvez également être un petit peu contrarié, euh, puisqu'il s'agit de mars, parce que vous avez quelque chose à payer. Bon, alors est-ce que les choses obligatoires dont on, on ne peut pas zapper au niveau des paiements, je pense que ça devrait pas quand même vous mécontenter, essayer de vous dire que euh, ce sera pire si vous payez pas, par exemple. Hein? Disons qu'il faut toujours essayer de relativiser de manière à ne pas vous faire du mouron, à pas vous mettre, euh, voyez, à être en colère intérieurement, parce que vous avez ci ou ça à payer. Euh, si c'est obligatoire, il faut le prendre avec.. Euh, pas avec des involtures, hein, mais bon, avec un, y mettre un petit peu moins d'émotion, un petit peu moins, bon... C'est carré les chiffres, quand hein? il faut payer, il faut payer! Donc euh, je ne sais pas, moi, moi je pense que vous vous sentirez mieux si vous acceptez le fait que vous êtes logé à la même enseigne que les autres, euh, et que euh, oh, nous avons tous des trucs à payer, et qu'on est tous très ennuyés de payer des choses euh, qu'on n'a pas envie de payer. Hein. Mardi et mercredi, eh bien la Lune euh, bah, sera drôlement sympathique, hein, parce que finalement avec tous ces problèmes euh, liés à l'argent, vous allez très certainement pouvoir en discuter. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous donnera une idée, ou euh, c'est vous qui aurez l'idée en discutant avec cette personne, et ça élargira votre horizon, vous y verrez plus clair. Et puis surtout, je crois que vous vous détendrez, il y aura de la détente, hein, donc peut-être que vous aurez décidé, vous aurez accepté euh, la situation. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon anniversaire au 3e décan! Hein? C'est vraiment vous qui êtes en vedette en ce moment, étant donné que Jupiter a commencé à vous envoyer des bons influx et ils sont activés par le Soleil! Hein? Alors si vous êtes en, en plein développement, en pleine diversification de vos activités, euh, si vous avez ajouté une nouvelle activité euh, à celles qui sont déjà les vôtres, vous êtes dans le euh, bon euh, euh, flux, vous voyez, dans les bons influx de, de Jupiter. Bon, cela dit, vous pouvez aussi préparer un déménagement ou, je ne sais pas, avoir envie de bouger. Avec Jupiter on aime bien voyager, c'est sûr, et étant donné que Jupiter gère un, un secteur de mouvement, le secteur 3, il est possible que vous ayez un petit peu des fourmis dans les jambes. Alors à côté de ça, nous avons des planètes en, en Scorpion, hein, Mercure et Vénus, donc elles sont euh, le signe voisin du vôtre qui représente votre argent. Euh, alors, est-ce que le Soleil et Jupiter qui sont chanceux vont euh, avoir un impact sur Mercure et Vénus et que vous allez recevoir de l'argent? Hein, ou que vous allez en gagner plus? Ou qu'on va vous donner un petit bonus parce que vous avez fait une bonne affaire? Tout ça est du domaine du possible grâce au, au fait que le Soleil et Jupiter sont bien reliés et qu'il y a un facteur de chance. Et je vous l'ai déjà dit, toutes les planètes, hein, même Jupiter, Saturne, Pluton, enfin toutes les planètes rapportent au Soleil, c'est le numéro un. Vous voyez, comme dans une entreprise où il y a le PDG tout en haut, et bien le soleil c'est le PDG et les employés c'est les planètes. Et les planètes donc doivent rendre des comptes au soleil. Jeudi et vendredi, devraient être très agréables étant donné que la Lune va être en Gémeaux, il va activer un petit peu euh, la bonne conjoncture dont je vous parle, puisqu'elle va s'opposer à Jupiter, mais euh, une opposition Lune-Jupiter c'est pas forcément mauvais hein, du tout, au contraire vous avez tout d'un coup euh, tout un monde émotionnel euh, qui s'ouvre à vous, alors peut-être vous aurez une bonne nouvelle, ou peut-être que euh, vous recevrez de l'argent, il euh, y aura quelque chose en tout cas qui va vous faire euh, quand même assez plaisir. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, on ne vous souhaite pas encore bon anniversaire, ce sera la semaine prochaine, donc c'est la dernière semaine du soleil en balance. Mars, votre maître, est également en balance, donc tout ça vous conseille d'être dans un consensus, d'être dans la conciliation et euh, d'être indifférent aux, aux, aux petites crises, euh, je veux dire à, à tout ce qui peut être conflictuel, vous devez, comment dire, si vous voulez vous sentir bien dans votre peau, hein, bien évidemment. Euh, donc, il ne faut pas rentrer dans les dans les querelles. Cela dit, bon, vous êtes Scorpion et le Scorpion ne déteste pas. Euh, les crises, parce que justement, il peut y montrer toute sa capacité à, euh, à les régler, hein? et c'est peut-être ce que vous allez faire cette semaine. Euh, en effet, vous avez deux planètes dans votre signe, Mercure et euh, Vénus. Donc il risque d'y avoir, euh, bon, des... c'est vraiment, euh, comment dire, des incidents mineurs, hein? très qui n'ont aucune importance et qui surtout ne sont absolument pas durables. Mais il peut y avoir des petits incidents, des petits débuts de crise avec un collègue ou avec votre conjoint euh, s'il s'agit de Vénus. Donc, bon, hein, on est en période balance, consensus, conciliation. Ne n'activez pas euh, les conflits parce que ça vous reviendrait... Euh, ça vous retomberait dessus et euh, vous ne sauriez plus quoi faire, parce que ça n'est pas ce que vous voulez, hein? ça n'est pas votre désir profond. Le, votre désir profond là, il est vraiment euh, de avec le soleil hein, euh, en balance, votre désir profond et votre objectif, surtout, c'est d'apaiser les choses et, et de montrer euh, que, que vous n'êtes pas dans la réactivité. Samedi après-midi et dimanche, donc le week-end, hein, vous aurez droit à une jolie lune en cancer, donc euh, c'est possible que vous vous échappiez, euh, euh, que vous vous évadiez, alors bon, comme je le dis toujours, ça peut être symbolique, hein, vous pouvez vous évader, euh, euh, partir euh, quelque part, hein, euh, loin de chez vous, mais vous pouvez aussi vous évader en regardant un bon film, en lisant un bon livre euh, ou en, en étant avec des gens euh, qui sont très différents de vous ou que vous ne voyez pas souvent. Et donc ça vous changera. Euh, euh, quoi que vous fassiez, ça vous changera totalement les idées. Musique Sagittaire et Ascendance, Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on a encore... Euh, deux planètes en Balance hein, qui vous vont être favorables à vos amitiés, à l'entraide, à la solidarité, mais aussi à vos projets. Et donc surtout le soleil hein, qui occupe maintenant le troisième e décan de la Balance et qui se trouve en début de semaine en très bon aspect avec Jupiter, votre planète qui est chez vous. Hein. Donc il y a un projet qui va avancer, un espoir qui va se concrétiser, euh, une relation amicale qui va vous apporter son soutien ou qui va vous faire très plaisir, parce que euh, il ou elle fera quelque chose pour vous aider. Enfin bref, c'est un début de semaine extrêmement agréable, en tout cas pour le troisième e décan. Euh, bon, après, c'est le deuxième des camps, enfin la fin du premier deuxième des camps euh, qui a droit à, à Mars en balance, et ça, c'est aussi très agréable. Mais là, je pense que c'est vous qui allez être, euh, euh, comment dire, force de, euh, de proposition pour aider quelqu'un, pour apporter votre contribution à, à une idée ou à un projet, enfin bref. Là, vous serez dans l'action. Hein? C'est beaucoup plus avec Mars. Il est question d'action et de décision, hein? toujours. À côté de ça, vous avez des planètes en scorpion, hein? donc dans l'ombre de votre signe. Et il s'agit de Vénus et euh, de Mercure. Donc deux planètes ultra-légères, très rapides. Moi, à mon avis, vous sentirez à peine hein? ces, les, ces influx. Euh, qui vous disent d'être un peu plus à l'écoute euh, des autres, euh, de faire euh, marcher votre intuition, votre compassion, euh, d'être vraiment, euh, voyez, euh, de vous en préoccuper davantage, d'être moins centré sur vous-même. Il euh, y a juste une journée euh, favorable, euh, ça ne veut pas dire que les autres seront défavorables, mais disons que lundi, il y aura une lune en bélier qui sera en bon aspect avec jupiter, avec le soleil, etc. et vous devriez extrêmement bien démarrer la semaine, et toujours si vous êtes du 3e décan. Donc comptez sur cette journée pour vous sentir exister davantage, pour vous faire remarquer, pour compter euh, vraiment aux yeux des autres, par peut-être une action d'éclat. Hein? Capricorne et Ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, la balance est encore quand même en position de force, même si c'est pour le Soleil sa dernière semaine, mais il reste Mars. Et bon, ce, cette balance, c'est le point le plus haut de votre thème, je vous l'ai déjà expliqué, et euh, il, il est question là de votre carrière, euh, des personnes qui la, qui la dirigent, qui sont au-dessus de vous, euh, vous voyez, des gens qui sont importants à vos yeux et importants euh, en l'occurrence euh, pour votre travail. Donc euh, il y a un bon aspect entre le soleil et Jupiter, mais je ne suis pas sûre que vous allez le sentir, parce qu'en même temps il y a une dissonance entre le Soleil et Pluton. À votre place, moi ce que je ferais, c'est que j'adopterais, euh, comment dire, les idées de mes supérieurs, c'est-à-dire que je leur dirais oui, vous avez raison, etc. Et vous les laissez, vous leur dites mais moi je pense ça, mais vous avez raison, et vous les laissez mûrir, hein, euh, vos idées à vous vous leur imposez pas, hein? simplement vous plantez des graines, voilà! Hein? Vous plantez des graines si vous avez des idées, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec euh, votre supérieur ou avec un parent, vous lui dites d'accord, tu as raison, euh, effectivement, mais enfin moi je pense comme si, je pense comme ça, euh, réfléchis-y, voilà! Et c'est vrai que les planètes en, en Scorpion, euh, peuvent vous aider sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'elles sont dans un secteur euh, comment dire, d'entraide. Hein? Euh, C'est un secteur qui gère euh, vos projets, votre futur. Donc là vous misez, si vous voulez, en parlant comme je viens de vous le dire, ben vous misez sur le fait que dans le futur, euh, dans un avenir très proche, euh, la personne avec qui vous avez dialogué peut revenir sur ses idées, sur ses, sa position, et se mettre d'accord avec vous. Mardi et mercredi seront des bonnes journées, la Lune occupera un signe de valorisation, hein, qui valorise votre ego, qui vous donne l'impression d'être un petit peu au-dessus des autres, d'exister davantage, vous vous sentirez apprécié. Hein? Et ça, c'est quand même important pour le Capricorne qui a toujours un regard un petit peu trop sévère sur lui-même, et à chaque fois que la Lune passe en Taureau, bah, disons que ce regard sévère, vous l'oubliez un petit peu et que vous avez une meilleure estime de soi. Verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine, encore des bonnes euh, vibrations venant de la Balance avec le Soleil, hein, donc des objectifs euh, euh, qui se développent, euh, qui prennent plus de place, euh, et qui peut-être euh, sont atteints étant donné que le Soleil est en bon aspect avec Jupiter. Hein. Alors là, à mon avis, il euh, y a vraiment des chances pour que vous atteigniez euh, un but en tout cas. Et puis il euh, y a Mars qui est également en bon aspect depuis la Balance, donc euh, vous prendrez des décisions, des initiatives, vous irez de l'avant avec ce Mars et il faudra euh, vous débarrasser de tout ce qui vous inhibe. Hein? Parce que quand on a un bon Mars comme ça, bon en Balance, elle n'est pas, euh, est pas un, un Mars du Bélier. Hein? donc euh, elle est consensuelle, elle veut éviter les conflits, donc moi, moi je pense que vous ferez les choses vraiment bien, hein, euh, tout ce que vous déciderez euh, sera décidé en accord hein, et non contre euh, les autres. Et ça quand même, ce sera un point fort. Alors à côté de ça, il y a quand même Mercure et Vénus qui sont en Scorpion, tout en haut de votre ciel, et vous risquez d'accorder un petit peu trop d'importance à l'attitude de, de ceux que vous aimez hein, en général et peut-être de votre conjoint en particulier. Euh, bon, ne lui demandez pas la lune, euh, n'attendez pas de lui euh, monts et merveilles, en plus de ça vous, vous êtes un petit peu occupé ailleurs hein, parce que ça marche, Hein, et que euh, bah vous avez envie de surfer sur la bonne vague. Hein? Euh, donc on ne peut pas être au four et au moulin, et donc bon, laissez tomber, euh, pas laissez tomber, mais occupez-vous un petit peu moins de, de la partie affective de votre vie, ça viendra quand les planètes seront en sagittaire, ça repartira, vous remettrez euh, un petit coup d'accélérateur dans ces domaines jeudi et vendredi, euh, la Lune occupera l'agréable signe des Gémeaux. Pour vous, c'est un signe, c'est votre cinquième secteur, c'est le secteur de, des plaisirs, des loisirs, euh, des relations avec les enfants aussi. Euh, euh, donc ces domaines seront euh, au premier plan, mais également votre créativité. Hein, et euh, on peut dire que vous aurez Plein d'idées qui vous viendront en tête, faudra faire un tri, mais euh, franchement euh, vous serez une vraie machine à idées. Musique poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on, on retrouve les, les mêmes, hein, pas au, tout à fait au même endroit, mais le soleil donc occupe votre secteur financier hein, il termine sa course, mais il y est encore toute la semaine et il forme un bon aspect avec Jupiter, une de vos planètes maîtresses. Donc je pense que peut-être là il y a une histoire d'argent qui va s'arranger si jamais vous étiez en litige avec quelqu'un, pour des travaux qui n'ont pas été bien exécutés par exemple. Hein, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose. Donc vous pourriez toucher euh, euh, une certaine somme, et euh, en être content. Euh, Mars est également euh, en balance, alors là euh, ceux qui reçoivent Mars seront un petit peu moins contents parce que il faudra se bagarrer pour récupérer une somme, et euh, vous, en, en tant que Poisson, vous aimez pas trop vous bagarrer, à hein, moins que vous ayez Mars dans votre signe le jour de votre naissance. Mais là bon, je peux pas le savoir, j'ai pas votre thème. Mais en règle générale, on dit que le Poisson n'aime pas du tout euh, se battre, n'aime pas le conflit, n'aime pas euh, euh, être dans un rapport de force. Et avec Mars, malheureusement, il y a du rapport de force euh, dans l'air et là ça concerne euh, ça concerne vos finances. Alors peut-être qu'il va falloir euh, aller discuter avec l'administration euh, de manière à ce qu'elle vous fasse un étalement ou euh, que vous essayez d'annuler des... Euh, comment dire, vous savez quand on vous applique des... un supplément parce que vous n'avez pas payé à temps, hein, vous pouvez demander qu'on supprime euh, ça euh, parce que vous êtes de bonne foi, etc. Et ça, bon, je ne me fais pas de souci, hein, euh, avec Mercure en Scorpion vous saurez embobiner euh, vos interlocuteurs, hein, franchement... Euh, vous serez même plutôt convaincant. Euh, bon, Vénus aussi est en Scorpion, hein, donc du côté des amours, ça devrait bien se passer cette semaine. Vos sentiments vont s'épanouir, vos sentiments ou ceux de votre partenaire. Eh bien en fin de semaine, samedi après-midi dimanche, la Lune occupera le Cancer, votre signe le plus valorisant, le plus agréable, euh, disons que vous passerez certainement un bon week-end, alors peut-être que vous serez entouré de vos enfants, que vous serez entouré de la famille, euh, euh, disons que vous ne serez pas seul et que vous vous sentirez exister au milieu de tout le monde, hein. au lieu d'être euh, souvent le poisson a l'impression d'être transparent, ben là je peux vous dire que vous ne serez pas du tout, du tout transparent, au contraire. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors si vous le voulez bien, abonnez-vous à notre chaîne. Et vous savez que vous pouvez nous retrouver aussi sur euh, Instagram, sur Twitter. Zoé nous fait des très jolis posts quotidiens. Euh, vous pouvez également, si vous voulez plus d'horoscopes encore, aller sur le site euh, RTL Astro, euh, appeler le 3210 ou rendre visite au site du figaro tv magazine. Bonne semaine!